Put the place up, yeah we know what Ok, salut les lériers et bienvenue sur Fitness Fusion. Donc aujourd'hui nouvelle vidéo, euh, je sais que vous êtes curieux, je sais que ça vous intéresse de savoir combien les youtubeurs y gagnent. Bah si vous êtes cliqué sur pas la vidéo, c'est parce que justement on va vous parler d'argent aujourd'hui. Vous allez savoir combien gagne quelqu'un qui fait par exemple un million de vues. Vous êtes peut-être nouveau sur la chaîne, nous c'est Fitness Fusion, on fait beaucoup de sport, euh, divertissement et tout euh, en rapport avec la musculation. Si vous ne connaissez pas la chaîne, n'hésitez pas à faire un tour après cette vidéo. On fait ça parce que... Il y a beaucoup de nouveaux youtubeurs qui se lancent dans cette aventure et ils ne savent pas forcément combien ça va leur apporter. Ils pensent que YouTube c'est l'aile de radeau, qu'on se fait ah tous dans l'argent. C'est autre chose. Hein. Donc là aujourd'hui on a 30 000 abonnés, on a réussi une fois à faire un million de vues. C'était il y a deux ans. Est-ce qu'on vit du YouTube à l'heure actuelle des vues Donc on va répondre à tout ça dans cette vidéo en vous montrant euh, pour exemple une vidéo qui a fait 1 million de vues. Et la vidéo qu'on a fait, enfin que t'as fait il y a deux ans, Thibaut Inchep qui du fit 4, la vérité. Donc à l'époque du drama où il faisait des musiques, là, tu sais. Super sujet les gars, super sujet intéressant qui nous tenait à cœur. On, on se devait de le faire. Chibo quitté Jujuficat. Il m'a appelé, il m'a dit, hé hey Pimous, c'est quoi Alors je suis occupé. Ramène la planche de surf, il y a une vague de zinzin qu'on va prendre. Marvel Fitness nous a formés. On a vu ça. C'était pas une vidéo qui nous tenait à cœur. Mais on s'est dit qu'il fallait je la faire, faire. faire. Parce qu'on était nouveau dans le game et qu'il fallait faire des vues pour booster dans le algorithme. Donc c est c est ça. on la regrette un peu cette vidéo. il bon, n'y euh, a aucun regret. Mais elle nous a quand même apporté. On ne serait pas là où on en est. À, en termes d'abonnés et en termes d'argent aussi, on va vous montrer tout ça. Mais il faut savoir que c'est pas ce qu'on fait sur la chaîne. Je crois que ce genre de vidéo que tu fais un million de vues sur une vidéo alors que tu sais pas du tout tes vues habituelles, derrière YouTube ils se disent mais eux c'est une dinguerie, et dès que tu vas sur chaîne une vidéo derrière ils vont te la mettre en avant, c'est pour qu ça qu'on conseille aux jeunes qui se lancent sur YouTube, donc si toi t'as cliqué sur cette vidéo pour savoir si c'était le bon choix que tu faisais, on te conseillera d'abord de faire des vidéos buzz en fait pour attirer du monde sur ta chaîne, par contre ne pas faire que ça pour pas s'enfermer là-dedans, ouais. on a toujours cherché à faire euh, du contenu et de temps en temps une balancer vidéo une vidéo qui pourrait euh, faire des vues pour nous rapporter la visibilité sur la chaîne, mais par contre derrière ça va entacher ton image, derrière, les gens vont se dire ah bah lui il fait que ça, euh, ce qu il fait c'est pas terrible C'est pour ça que c'est bien d'en faire une toutes les 5-6 vidéos Ils vont s'abonner pour cette vidéo, ils vont ouvrir ta chaîne et ils vont voir qu'il y a plein d'autres concepts de vidéos Ils vont se dire ah il fait de la muscu, c'est pas ça son truc de base et tout Et ils vont pas vraiment accrocher cette image à toi directement Parce que si t'as une image de mec qui fait que des vidéos comme ça euh, bon. Ça marchera pas sur du long terme Nous on l'a beaucoup fait au début, de temps en temps on balançait des vidéos comme ça qui nous intéressaient pas, qui nous intéressaient pas forcément Et ça nous a permis aujourd'hui d'avoir 30 000 abonnés et maintenant, on n'est plus obligé d'en faire autant. De temps en temps, si on a une vague qui nous intéresse, on va la prendre. Ouais, si elle nous intéresse. Maintenant, si elle nous intéresse, c'est ça. A l'époque, intéressant ou pas, on se disait là, il y a le million de vues à faire. C'est l'heure, il faut, faut y aller. On a essayé d'ailleurs sur Ragnar le Breton, qui a oui. fait beaucoup de vues. Euh, voilà, que je déteste cette vidéo. Elle mais bon, mais a fait ses vues. Elle a fait ses vues, c'était l'objectif. On le disait même en début vu. de vidéo. C'est vues Là, on s'est dit qu'avec ce genre de vidéo, on pouvait aussi faire. Voilà on les vues. On l'a fait Thibaut, Hitchell et Hitchell, on l'a fait quoi encore Avec Marvel, ouais. à l'époque où il y avait son histoire procès Après ça c'est différent, même à l'heure actuelle on l'aurait fait parce qu'on soutenait Marvel dans tous les cas Ouais tu vois c'est pas une vidéo que je regrette Marvel euh, Non c'est tout, c'est deux vidéos là surtout hein, Que je regrette sur la chaîne tu vois Parce qu'en plus elles apparaissent sur notre page d'accueil en vidéo populaire 1, 100, 000 pour Thibaut euh, Inchep et euh, 133, 133 000 mille pour, pour 1 million 1 400 000 personnes qui nous ont vus pour la première fois sur ce genre de contenu. Mmh. On nous a vu et c'est le principal. Le principal c'est surtout qu'on a boosté notre algorithme. Derrière les vidéos qu'on a balancées, elles ont fait des vues. Bon, je pense qu'ils en ont marre, ils veulent savoir combien on a touché. Combien de pépettes ça t'a rapporté Combien de pépettes Alors déjà, il faut savoir un truc, c'est qu'avant qu'on vous mette le screen, ta vidéo fait moins de 8 minutes. Sur YouTube, à partir du moment où une vidéo fait moins de 8 minutes, vous ne pouvez pas choisir où vous mettez vos pubs. Ça veut dire que YouTube va mettre une pub et c'est fini. Alors que si la vidéo fait 8 minutes, vous allez pouvoir mettre autant de pubs que vous voulez sur la vidéo. C'est-à-dire une au début, une au milieu, une à la fin, encore une par-ci, par-là. Et plus il y a de pubs, plus tu gagnes d'argent. Ça veut dire sur 1 million de vues, nous, ce qu'on a gagné, on aurait pu gagner beaucoup plus. On aurait mis 4, 5 pubs sur ce genre de vidéo, honnêtement. On aurait pu faire facilement. 3 4, voilà, et pour la petite anecdote, ça savez que ça allait faire beaucoup de vues. Et vu que là, ça faisait deux semaines que vous n'avez rien publié, je balance cette petite vidéo pour redonner un petit boost euh, à la chaîne, parce que vous savez très bien que lorsqu'on met des chat ça fait des vues. Euh... j'ai senti, hein, c'est pour ça que je l'ai fait, c'est pour ça que même je le dis en début de vidéo. La vidéo, j'ai commencé à tourner à 13h, je crois. J'ai mis 20 minutes de, de tournage, j'ai fait ça très vite. En 20 minutes, la vidéo a été faite, et il fallait faire montage, et j'ai fait très vite. Je voulais absolument qu'elle fasse 8 minutes, mais le problème, c'est j'étais attendu à un foot. Et euh, j'ai fait très vite. Et Allez, là, je me rappelle, tu m'avais même déposé le PC pour que je le plotte parce que tu voilà. devais partir, je me rappelle. C'est vrai. Je lui ai déposé, je lui ai dit tiens, mon ça vite ce as soir. Ju T'as juste à la mettre en ligne et j'avais dit mon frère ah, je suis dégoûté, je devais la faire, elle devait faire plus d'une minute et tout parce que je sais qu'elle va faire des vues et euh, ça nous aurait permis de gagner plus d'argent. Bon, ça, c'était pour la petite anecdote. Donc, finalement, euh, pour une vidéo de 8 minutes, vous voyez le screen à l'écran, on a fait... Elle faisait 6 minutes. On a fait presque 1000 balles, concrètement. Voilà. 935 euros et 41 centimes. Ouais. Des millions de vues, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Ouais. C'est pas avec les vues de YouTube que nous, on va gagner notre argent. Ouais. Moi, je pense vraiment que sur YouTube, tu vas pouvoir commencer à gagner assez d'argent avec les vues. Si tu fais 30, 40 000 vues et que tu sors une vidéo tous les deux jours et que tu la monétises bien, là, tu pourras rentrer... 1005, 2000 par mois, mais il va falloir bosser quoi. Faut, ouais, faut, faut charbonner. charbonner. Déjà, 30 000 à 40 000 vues, Beaucoup. c'est beaucoup de temps. Faut des idées de vidéos, faut de ça. la qualité aussi. Faut réussir à faire cliquer les gens à chaque fois. Mais euh, ouais, à partir de 100 000 vues, tu vis bien du Tu fais 300-400 euros par vidéo facile. Vous voyez, avec 1 million de vues, les gars, 935. Après, si on avait fait plus d'une minute, si tu mets beaucoup de publicité. Tu peux faire 3, 4, 5 mille euros sur une vidéo. Les, les gars qui font un million de vues, qui le font une fois par semaine, eux, ils peuvent vivre des vues YouTube, il ouais. n'y a pas de souci. Mais vous, si vous commencez, il faut pas s'attendre à gagner de l'argent très rapidement puisque ce n'est pas facile de faire un million de vues. Euh, c'est des stats de télé ça, hein, c'est énorme. énorme les gars, c'est énorme Si vous prenez un million de personnes, vous les mettez devant vous, vous vous rendez pas compte de la C'est pour ça que, que maintenant les, les mecs de télé, les mecs qui font des films, tout ça, ils viennent sur YouTube pour faire leur promotion Parce que les, les vues YouTube, enfin les YouTubeurs font autant de vues que la télévision C'est la télé du futur, hein, il y a plus de vues sur tu prends Squeezie, il fait plus de vues qu'une chaîne mmh. télé Mais euh, des Squeezie, des nostal des Michou, il n'y en a pas, y en a y pas énorme Et il n'y en aura pas énormément, plus on va avancer, plus ça sera dur aussi de, de prendre leur place Donc euh, si vous vous lancez sur YouTube Essayer d'avoir un business à côté, comme nous c'est la muscu, c'est pas quelque chose qui va parler à tout le monde. Euh, si on arrive à faire 30 000 vues par vidéo, c'est énorme. Quelqu'un qui fait que du divertissement, qui n'aura pas de produit à vendre à côté, c'est la merde. Voilà. C'est le... la merde. En fait, pour durer dans le temps, ça va être compliqué. Donc à vous de trouver des business à côté, de vendre ça. des choses euh, derrière. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un site internet, fitnessfusion.fr. Là voilà, vous retrouvez que des programmes muscu, personnalisés, euh, des, des PDF déjà tout faits. Donc il y a plein de choses. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez euh, vous transformer physiquement. Le but, c'est aussi de convertir les vues en clients. Parce qu'il faut bien comprendre qu'avec les vues sur YouTube, euh, c'est compliqué. Alors, par contre, ce qu'elle nous a apporté aussi, c'est un nombre d'abonnés. Euh, J'avais vu, est-ce qu'on peut le voir Sur 1 million de vues, on a pris euh, euh, 4 4 264. C'est énorme. Toi, oh. à l'époque où on avait. Euh, je crois on avait quoi 6 000 abonnés, 5 000 abonnés à cette époque Mais vous voyez, c'est ce genre d'abonnés-là. On n'est pas sûr qu'ils continuent ah. à regarder nos vidéos. Ça fait des abonnés fantômes ensuite. Et derrière ça, YouTube, il aime pas. Parce qu'au début, lorsque vous lancez une vidéo, YouTube il va présenter euh, votre vidéo, je ne sais pas si vous êtes 1000 abonnés, à 1000 abonnés. Si sur ces 1000 abonnés, il y a beaucoup de personnes qui cliquent dessus, il va la recommander. recommander un peu plus à d'autres abonnés. Alors si les 1000 premiers abonnés, c'est des abonnés fantômes qui sont arrivés euh, Et qui ont pas grâce à cette vidéo-là, forcément, ils vont pas cliquer. Euh, parce qu'ils nous ont juste vu une fois, ils ont kiffé son abonné, ça. mais derrière, ils ne regardent plus. Et la vidéo disparaît dans le néant. Et la vidéo, voilà, elle descend. Donc, il euh, faut, faut faire attention quand vous faites ce genre de vidéo. Alors, si vous vous engagez à faire des vidéos YouTube, vous voulez être youtubeur. Préparez-vous, c'est pas facile, c'est un vrai métier. Ouais. C'est très compliqué de gagner sa vie avec YouTube à l'heure actuelle. Surtout qu'il y a beaucoup de monde sur la plateforme qui essaye de le faire. Donc ne le faites pas, laissez-nous la place, on s'occupe de voilà, tout achetez-nous des programmes. Voilà, regardez nos vidéos et tout, on le fera pour vous, il n'y a pas de souci. Non mais c'est juste, il faut être prêt, les gars, c'est pas facile. Moi, quand je me suis lancé, j'étais un peu naïf sur tout ça. Et euh, c'est un vrai métier, comme il a dit. Il faut avoir une vraie stratégie. Nous, c'était celle-ci au départ faire une vidéo buzz, essayer de ramener un peu de visibilité, mais créer du bon contenu derrière, ça c'est super important. Donc nous, on a d'autres concepts. Euh, qui vont permettre de, de convertir ces gens qui vont arriver par ces vidéos là comme le jeu de loi, ça c'est un jeu de loi mais version musculation les gars donc euh, des si des vous n'avez pas vu, pas, vous avez des petits extraits à l'écran c'est assez fun gros et gros ça, gros et gros ça gros reste gros gros fort, c'est fitness fusion voilà. on a réussi à tenir quand même ouais. Ouais, et on, on, on, a fort. Fort. on a vendu notre chaîne quand même on ouais. est très fort, et ça ça clique en plus on est très très fort bon si vous avez aimé la vidéo, vous avez aimé l'honnêteté aussi on vous montre les chiffres les gars, preuve à l'appui pas tous les youtubeurs qui le font, au moins vous avez vraiment une idée de ce que peut générer une vidéo à 1 million de vues, lâchez votre like, mettez un commentaire, essayez de nous donner un prix sur une vidéo de 1 million de vues pour 8 minutes de temps. Ouais, combien ça ferait tu penses ouais. Après c'est très volatile ça comme euh, pari parce qu'il y a des youtubeurs qui sont très lisses, qui disent jamais aucune insulte, qui sont très règles, tu vois youtube donc ils respectent fort et sur 1000 vues ils sont capables de faire 5 balles. Voilà ouais, parce que le prix aussi va aussi dépendre du CPM, là il était à 2€, il ouais. est à 80 centimes. Et ça dépend aussi de la niche dans laquelle vous êtes, euh, nous c'est le sport, donc euh, les marques qui sont prêts à, à mettre leur publicité sur notre vidéo, bah, ça va être des marques de fitness ouf. et c'est pas les, celles qui ont le plus d'argent. Alors que tu fais des vidéos voiture ou make-up, as Dior, as Volkswagen, as Audi, c'est une dinguerie. Voilà, t'as des marques de lutte, donc ils ont de l'argent et ils vont mettre ça. ton CPM un peu plus haut. Euh, voilà, je pense que vous savez tout, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, si vous aimez bien Pimou, c'est lui, c'est cet homme, c'est moi, moi salut, comment vous allez bien puis voilà, il y a moi aussi, des fois de temps en temps, c'était Pimou, force oh. et fun. Fait...